Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Allez aujourd'hui on va parler de la tapette ara professionnelle et faire une comparaison avec la tapette ara traditionnelle en bois comme tout le monde connaît, comme on voit dans les films et les dessins animés, mais pour l'instant c'est le générique oh, oh, oh. je voulais vous montrer un peu mon matériel qu'est ce que c'est une tapette professionnelle nous on appelle ça dans notre milieu un T-rex donc je vous montre ça voilà qu'est ce qu'un T-rex je ne sais pas si vous voyez comme il faut on dit T-rex c'est le nom de la tapette et, euh, et en plus ça ressemble à une gueule de T-rex donc ça reste très sensible très dangereux euh, ne pas laisser aux enfants c'est quelque chose de vraiment euh, qu'il faut utiliser intelligemment. Et je vais vous montrer la différence mais avec la tapette classique hein, en bois qui n'est pas toujours efficace à 100%. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé mais dites-moi le dans les commentaires. Que ce soit des tapettes à rares ou des tapettes à souris, c'est pareil, elles sont juste plus petites. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir mis une tapette, un petit morceau de fromage Le fromage a disparu mais la tapette elle est toujours enclenchée. Bizarre ça, dites-moi-le dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une démonstration avec un appât non vivant Mon petit ratatouille à moi Je vais les enclencher, je vais me mettre sur la petite tablette là Je vais rapprocher la GoPro, je vais filmer vachement près Et après on fera un petit ralenti Et vous montrer la différence de rapidité et de sensibilité qui est entre les deux tapettes Déjà, un... Je vais vous montrer là maintenant comment on les enclenche Parce que ça aussi, il y a une sacrée différence Donc on va commencer par la tapette professionnelle Vous voyez là, la tapette est fermée Donc déjà, on ouvre. je vous l'ouvre doucement Dans le petit rond ici, je ne sais pas si vous allez voir avec les lumières Dans le petit rond, c'est là où on met la pâte. Et pour mettre la pas, il suffit de dévisser dessous Et on a un petit récipient où on met la pâte. Donc déjà, aucun danger pour nous après on prend la tapette, on l'enclenche tout simplement en appuyant derrière. Dès qu'on entend le bruit, c'est que c'est bon. Et là, la tapette est prête. La petite tablette que vous avez devant fait que le rongeur touche la plaquette qui est très sensible et paf, ça se referme. Donc si on veut la refermer en toute sécurité, on appuie derrière, on appuie dessus, on relâche doucement et là tapette est en sécurité maintenant on est sur la tapette traditionnelle en bois qui est beaucoup plus difficile à armer mais moi j'ai pas une confiance à 100% donc je vous explique donc on prend déjà c'est plus dur hein? on prend le ressort déjà on a utilisé de la force voilà, on a... vous voyez hop difficulté déjà parce que le ressort est assez puissant on a le petit pic qui est là on tient on doit le passer par dessus vous voyez le petit anneau, on doit passer dessus le petit anneau relever la petite tablette et là on doit relâcher doucement mais vite enlever la main quand même <rire> voilà. là c'est prêt donc quand même c'est euh, assez dangereux et euh, moi j'ai un peu peur pour les doigts quand même hein. donc pour la déclencher c'est pareil on aura plus dessus là c'est quand même beaucoup plus facile Et on voilà. vous avez vu c'est quand même euh, sensible et c'est un peu dangereux à manipuler. Hein. Bon, le mieux maintenant, c'est que je vous montre la démonstration. Donc, je vais tout mettre en place et je vous montre tout ça. À de suite. Dédé, cette vidéo est terminée. J'espère que cette démonstration de la tapette à ras professionnel et de la différence avec la trapette. La trapette, n'importe quoi, la tapette traditionnelle en bois. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et moi je vous dis à très bientôt les dédés.